Dire je plutôt que tu. On recommence en regardant droit dans les yeux. D'accord. Non, c'est bon, c'est bon. Dire je plutôt que tu. Exactement. Dire je plutôt que tu. Nous allons voir aujourd'hui en quoi cela consiste et pourquoi c'est une habitude qu'il est important de prendre si l'on veut bâtir une super relation avec son enfant. Bonjour, ici Jonathan et Timothée. Effectivement, on s'est fait couper les cheveux récemment et moi je me suis un petit peu taillé la barbe, mais c'est bien nous. Et ceci est la troisième vidéo de la chaîne YouTube Parents Positifs et Bienveillants. Dans les vidéos précédentes, je voulais vous montrer la couverture de ce fameux livre que je n'avais pas sous la main, mais là je l'ai sous la main. Ce livre s'appelle « Est-ce qu'on voit bien parler pour que les enfants écoutent écouter pour que les enfants parlent ». C'est un livre d'Adèle Faber et Hélène Maslich. Voilà, c'est un super livre et je vous le recommande si vous voulez... Euh avancer dans la parentalité positive, c'est un super bouquin. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une technique, d'une habileté de communication euh, qui n'apparaît pas étrangement dans ce livre. Euh, il s'agit donc, on le disait dans le titre, « dire je plutôt que tu ». Cette habileté ou cette compétence en communication, eh bien, il s'agit tout simplement d'apprendre à utiliser le mot « je » plutôt que le mot « tu euh, » quand on s'adresse à son enfant quelles que soient les circonstances et surtout si on est en colère. En gros, c'est-à-dire, tu vas pas dire euh, « tu vas faire ça », tu vas dire « j'aimerais que tu fasses ça ». Par exemple, par exemple en, en, au lieu de dire « tu m'énerves », je dis « je suis énervé ». Voilà donc une technique de communication qui va vous permettre de vous exprimer sans jamais attaquer la personnalité de votre enfant. C'est le docteur Thomas Gordon, encore lui, euh, qui, dans son livre « Parents efficaces parle des fameux messages « je », qui oppose au message « tu ». Avouez-le, quand vous êtes en colère, vous avez tendance à pointer du doigt votre enfant en disant des choses du genre « tu m'énerves »,« tu n'es pas gentil »,« tu n'écoutes jamais rien », etc., etc. Naturellement, parler comme ça, ce n'est pas bon pour l'estime de soi de votre enfant. Euh, cela peut aussi le rendre triste, euh, ça peut aussi le rendre en colère, bref... C'est mauvais pour votre relation avec votre enfant. Ça, pas faire ça. Si jamais tu fais ça, si tu tapotes là, ça fait trembler la caméra. Et à la fin, on me dit qu'on ne sait pas pourquoi la caméra bouge. Pour éviter ça, il suffit d'arrêter de dire « tu ». Et à la place, dire « je, je. ». Vous pouvez dire donc « je suis énervé, je suis en colère, j'en ai marre ». Et même l'exprimer avec euh, vigueur. Vous pouvez même même le beugler. L'important, c'est de ne pas utiliser le mot tu. Euh, et si, oui. Ça veut dire quoi beugler? Beugler, ça veut dire crier un peu fort. Ah. Et euh, et donc, si vous tenez absolument à dire tu, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, efforcez-vous d'introduire le mot tu. Tu. Efforcez-vous d'introduire le mot tu. Euh, par le mot « quand ». Par exemple, « Je suis en colère quand tu fais ceci ou ceci ou cela. »« Je suis en colère quand tu cries comme ça. » En utilisant le « tu », en amenant le mot « tu » euh, avec le mot « quand », ça vous permet effectivement de pointer du doigt le comportement de votre enfant sans attaquer votre enfant. C'est ça le plus important. Donc on récapitule le principe de cette habileté, il s'agit de vous exprimer avec vigueur sans jamais attaquer la personnalité de votre enfant. Pour cela, vous utilisez le mot « je » et vous évitez au maximum le mot « tu ». On répète, vous pouvez dire « je suis en colère »,« je suis énervé »,« j'en ai marre ». Et éventuellement, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, si vous devez absolument dire « tu », euh, vous introduisez le mot « tu » par le mot « quand, quand. ». Ainsi, vous ne blâmez jamais votre enfant, mais le comportement de votre enfant, et donc votre enfant peut agir sur ce comportement, peut changer ce comportement. Ben voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est une courte vidéo parce que c'est un principe extrêmement simple, et tout ce que j'espère, c'est que vous allez l'appliquer, le mettre en pratique chez vous, au quotidien, avec votre enfant. Et vous allez voir, ça change vraiment euh, bah, le comportement de votre enfant. C'est bizarre, mais ça change le comportement de l'enfant. Qu'est-ce que tu en dis, toi Ouais. Ouais, ça change le comportement Qu'est-ce que tu préfères Que je dise tu m'énerves ou je suis énervé Je suis énervé. Pourquoi Bah, parce que après ça... En rose, tu... Je ne sais pas comment expliquer. Mmh. C'est bizarre. Hein. <rire> ouais, c'est dur à expliquer. C'est parce que je ne t'attaque pas. Quand je dis je suis énervé, je parle de mon sentiment. Je n'attaque pas. Du pas mien. Je n'attaque pas... Oui. Enfin, si tu, tu peux parler du mien, mais enfin, tu ne peux pas parler de moi. C'est ça, je ne parle pas de toi. Ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est ce que je ressens, moi, mon sentiment. Et, euh, et éventuellement, le comportement qui a impliqué ce, ce sentiment chez moi. Souvenez-vous donc, on le répète, on le répète, voilà, il n'y a rien d'autre dans cette vidéo que ça, dire « je » plutôt que « tu ». Parce que, oui, parce que c'est important que votre enfant sache ce que vous ressentez. Vous êtes humain, vous êtes faillible, vous avez vos limites, euh, vous avez vos sauts d'humeur. Euh, c'est important que votre enfant le sache. Sans être attaqué. Voilà, c'est tout. C'était une courte vidéo. Timmy est d'accord, c'était même un peu trop court. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Eh ben là, j'en sais rien. Bon, on va conclure, on va dire au revoir. Ouais. Bon, ben voilà, c'était la leçon rapide du jour. À vous de pratiquer. Et efficace. Rapide et efficace. Eh, tout à fait. Mais j'apprécie je, je, je, je, le mot efficace, toujours. Euh, à vous de pratiquer. On vous dit bye bye, à bientôt. Ciao Coupez.